Slow Money est une alliance qui a commencé en 2009 aux États-Unis. L'idée était justement de pouvoir mettre en direct des investisseurs avec des producteurs autour de la nourriture pour renforcer le système local de nourriture. Donc, Ce qui est intéressant avec Slow Money, c'est de comprendre que parmi la galaxie des mouvements slow, Slow Money s'inscrit totalement avec Slow Food. Ils n'ont pas décidé, quand ils ont lancé Slow Money, de reprendre euh, Juste le label Slow en étant différent de Slow Food, puisque Carlo Petrini, qui est le, membre, le président et le membre fondateur de Slow Food, est également membre fondateur de Slow Money. Carlo Petrini également a écrit la préface du livre Slow Money de Woody Tash, qui a lancé le, le mouvement. L'idée, c'est de se dire, euh, dans la galaxie des mouvements slow, quand on a une activité qui a un petit peu perdu de son essence, lorsqu'on a l'impression qu'on travaille dans cette activité et qu'on qu ne répond plus à, à la ligne directrice d'un métier qui était le métier qui pouvait nous attirer au, au départ, avant de rentrer dans le mur, il faut ralentir. Et ça, on le retrouve dans tout type d'activité, donc bien sûr le slow food avec le fast food, au lieu d'avoir une nourriture qui nous nourrit, on se retrouve avec une nourriture pleine de sel, pleine de sucre, du fast-food qui ne nous nourrit plus et qui n'a plus ses fonctions essentielles. Et on revoit la même chose avec l'argent ou la finance ou d'une action qui était normalement de réunir des investisseurs pour soutenir des projets en commun. On se retrouve avec un peu une finance internationale qui avec la crise de 2008 a montré tous ses défauts. On entend parler de finance spéculative et rentière et non plus d'un capital qui vient soutenir des projets qui sont des solutions pour euh, le siècle ou pour notre époque. Donc ce qui est intéressant également avec Slow Money, c'est de se dire que un des problèmes majeurs que nous avons à, à notre époque actuelle, c'est l'environnement, c'est le changement climatique, et c'est une nourriture qui nous empoisonne avec toutes ces nouvelles maladies qui apparaissent du fait d'une mauvaise alimentation. Donc, Ensuite, avoir comme raisonnement que la mondialisation, le bonheur ou le progrès qu'on nous avait promis grâce à une économie internationale, ne répond pas à ces promesses. Et relocaliser une partie de l'économie a du sens. Pas relocaliser toute l'économie, mais justement relocaliser la nourriture, donner à un territoire de l'autonomie et de la résilience, c'est un premier pas qu'on peut effectuer et qui ne semble pas si difficile. Donc tout l'esprit de slow-money ça va être d'intéresser des investisseurs à leur système local de nourriture, à des petites entreprises qu'ils ont autour de chez eux, et de donner du sens à leur financement en investissant auprès d'entreprises qu'ils peuvent connaître, qui sont réelles et qui sont autour d'eux. Donc c'est l'idée du capital patient, et dans un état d'esprit symbiotique puisqu'on parle de, de, de la nature, c'est de se dire que des entrepreneurs peuvent inventer un nouveau modèle une économie alternative sur toute la chaîne de valeur. Donc Slow Money ne finance pas que des agriculteurs. Slow Money est intéressé pour tout projet qui peut partir des semences jusqu'à la plateforme internet qui va mettre localement euh, des producteurs avec des consommateurs en contact et organiser régulièrement des, des, des, des, des, des, des ventes de nourriture. Donc comme on est lié avec Slow Food, on est consacré à la nourriture sur l'idée d'un nouveau paradigme économique qui est une économie collaborative, qui est l'économie du cher du, du et euh, qui est une économie aussi soucieuse de, de son impact. Et euh, ensuite, c'est de se dire justement que ces entrepreneurs sont comme des graines et que le capital va être comme de l'eau qui permet de cultiver une, une, une nouvelle économie. Et là, on est vraiment dans l'esprit du, du capital patient. Mon parcours personnel est, est très classique, puisque à la fin de mes études, pour ma génération, c'était très naturellement aller... Euh, chercher un, un job dans une grande société et encore mieux, dans une banque internationale. C'est euh, à l'époque, en tout cas, l'idée qu'être sur les marchés financiers, c'est être vraiment à l'écoute du monde, être à l'endroit là où ça se passe. Donc, je parle du euh, milieu des années euh, 90. C'est de se dire qu'on euh, peut euh, réagir à la moindre nouvelle et qu'on qu va avoir un rôle immédiat sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est assez vrai sans tomber dans, dans l'exagération du film qui a marqué une génération, qui est le film de, Oliver de Wall Street, qui montre justement euh, ce rêve de la finance. Donc sans avoir été un jeune trader avec des bretelles et les cheveux en arrière comme Gordon Gekko, on a été tous attirés par, euh, par la finance. Ensuite, ce qui est paradoxal, c'est que ce film a voulu dénoncer une finance alors que le méchant qui était le personnage de Gordon Gecko a attiré beaucoup de personnes. Et on a vraiment cette vague, je pense, jusqu'aux années 2000, voire même 2008, de jeunes diplômés qui sont attirés par la finance. Donc mon parcours est un petit peu euh, lié à tout, toute cette génération qui va vers les grandes entreprises et qui est élevée avec une idée un petit peu matérialiste euh, d'une réussite euh, matérielle et expresse. Alors ce qui a changé... C'est en fait en 2007, je ne connaissais strictement rien à l'agriculture, mais je travaillais à l'époque chez Lehman Brothers, et justement dans une, dans une unité qui s'occupait de financement, de hedge funds, de fonds private equity, ce qu'on appelle Fund Derivatives en ingénierie financière. Et on a eu à ce moment-là des fonds d'investissement qui, avec la crise de 2007, qui était une crise alimentaire avant la crise financière de 2008, sont venus vers Lehman Brothers pour avoir des financements et acheter des terres agricoles en Afrique et en Amérique du Sud, entre autres, et les mettre en production pour répondre de façon quantitative à la question comment on nourrit la planète, comment on nourrit 9 milliards d'êtres humains, les 7 que nous sommes actuellement, et 9 milliards euh, bientôt. Et en étudiant ces fonds, qui mettaient en place une agriculture quantitative, je me suis aperçu que cette agriculture, rentrée dans le mur, n'était pas durable, n'avait aucun sens. C'était une agriculture court terme qui produisait une nourriture de mauvaise qualité, qui détruisait les sols, qui consommait, qui consommait beaucoup trop d'eau et surtout qui transformait du pétrole en agriculture, alors que la base de l'agriculture, c'est de transformer le soleil en, en nourriture. Donc à partir de là, je ne vais pas parler de révolution euh, intérieure, mais juste de bon sens et de contact. J'ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés par ce qu'elles faisaient, est passionnant parce que depuis 30 ans, elles essayaient de mettre en place un autre modèle d'agriculture, qui est l'agroécologie, qui est l'agriculture bio, qui est la biodynamie aussi si on veut aller de voir ça de façon plus large, et qui prône que la solution pour nourrir l'humanité, c'est justement de rendre possible cette agriculture locale de qualité. Donc tout en ayant finalement une vie un petit peu bizarre où je me retrouvais à continuer à être dans une salle de marché, à vivre la crise de 2008, cette explosion financière, d'une finance qui n'a plus aucun sens, qui finance tout et n'importe quoi, avec des centaines de millions de dollars et de milliards, et me retrouver le soir avec des personnes qui avaient besoin de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros pour mettre en place des projets euh, fantastiques. Donc il y avait vraiment une, euh, deux mondes opposés, alors que chacun finalement avait un petit peu le même objectif. Donc comme parcours personnel, ce que je faisais dans la banque, j'ai toujours été à, à l'écoute d'investisseurs pour leur apporter des solutions je me suis dit que peut-être à la place d'être à l'écoute de très gros investisseurs, pourquoi pas être à l'écoute de petits entrepreneurs et d'essayer de trouver des solutions. Alors ces solutions, je ne les ai pas trouvées par moi-même, mais euh, j'ai adhéré à un mouvement qui, est, qui était déjà euh, en train de naître, qui est le mouvement Slow Money, qui proposait de financer en direct ces entrepreneurs. Et à partir de là, donc, j ai, j ai, j ai, je me suis aperçu que Slow Money était également un acteur de quelque chose qui est beaucoup plus global, qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle économie, et en finance, qu'on appelle l'impact investing, qui est une niche puisque les actifs financiers mondialement, on va dire c'est à peu près entre 50 et 80 trillions, donc 80 000 milliards de dollars, qui est presque deux fois, une fois et demie à deux fois le PIB mondial. La finance qui se dit finance euh, avec une certaine morale qui est euh, SRI, ISJ, c'est 5 000 milliards, donc on est à 10%. Et l'impact investing, on est juste à 50 milliards, c'est 0,1%. Ce sont des quantités très faibles. Et c'est une finance qui va se concentrer pour investir dans des projets seulement s'il y a un impact environnemental et social. Donc à partir de là, je me suis aperçu que soit je quittais la finance et euh, j'allais comme je l'avais déjà fait, j'allais de faire de l'agriculture ou être entrepreneur dans, pour faire une nourriture locale, saine, euh, ou au contraire, j'essayais peut-être de relier les deux mondes auxquels j'appartenais euh, dorénavant, être une passerelle entre ces personnes de cette nouvelle économie qui défendent un nouveau paradigme économique et qui ont besoin d'investisseurs pour montrer que leur modèle peut marcher et doit marcher, c'est vraiment notre, notre salut que ce modèle puisse marcher, donc ça m'a passionné, je me consacre maintenant uniquement à ça. Ça reste de la finance, mais non pas comme ce que veulent faire certains gouvernements depuis 2008, mettre un peu d'éthique ou un peu plus d'éthique dans la finance, mais aujourd'hui, dès le départ, faire de la finance éthique.